Ah, c'est horrible et hola oh hyper hola. Oh Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo, euh, je pense story style, story Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo très particulière pour moi et très personnelle. Je vais vous parler du fait d'être maman. Je vais vous raconter un peu mon histoire, mon parcours etc. Depuis mon plus jeune âge, je déteste les enfants. Voilà, disons les choses franchement. Un enfant, quand j'en vois un, je le trouve dégueulasse, je le trouve horrible. Euh, il a une tête, voilà, j'ai beaucoup de mal à avoir de l'affection pour les enfants. Du coup, je suis un petit peu considérée comme un monstre. Il y a certains qui vont, ils vont être outrés de ce que je suis en train de vous raconter. C'est la vérité. Je j'arrive pas, j'ai pas ce, cet instinct maternel qui me dit que quand je vois un enfant, bon bien évidemment s'il est en danger je serai la première à le secourir, mais évidemment à choisir entre passer une heure avec un bébé et une heure avec un chaton, croyez-moi que c'est le chaton qui va l'emporter au oh la main. J'ai toujours été un peu repousser des enfants. Euh, ensuite, j'ai grandi et euh, ça allait mieux, mais avec des certaines catégories d'âge. Quand l'enfant commence à se débrouiller, à parler, etc., à comprendre, etc., je commence à bien, à bien, à bien m'entendre avec cet enfant. Sans plus, hein, c'est pas non plus une grande joie dans ma vie. Genre, quand je vois des enfants, je suis pas hyper heureuse. Je le dis oui, fort pour plein de femmes, et je ne suis pas la seule. J'ai du mal, même si on me regarde très bizarre. Mais attendez juste avant de vous enflammer, les teams maman depuis le plus jeune âge. Parce qu'évidemment, j'ai des copines à moi qui sont team maman depuis le plus jeune âge, qui sont très passionnées par les enfants. Leur but dans la vie, c'est d'avoir des enfants. Euh, pour elle, c'est un goal ultime et je l'accepte totalement. Des copines à moi, leur goal ultime depuis leurs 15 ans, c'est d'avoir des enfants. Moi, mon goal ultime depuis mes 15 ans, c'est d'avoir un de macheter un appartement. Chacun, euh, chacun est comme il est et je critique pas du tout les teams mamans parce que euh, moi, je trouve ça incroyable. Donc, j'ai toujours été en mode, euh, ouais, les enfants, moi, moi, moi. Donc, euh, voilà, je suis arrivée à l'âge de 20 ans, convaincue et affirmant haut et fort que je n'aurai jamais d'enfants. Et en fait, je pense, et je, je, je suis persuadée, c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est parce que oh, tout le monde autour de moi, depuis mon plus jeune âge, me dit, je ne te verrai jamais maman. Léa, ah, toi de toute façon je te verrai jamais maman. Et même bien avant que j'ai... Cette, euh, cette angoisse de voir des gosses tout le monde m'a toujours répété je ne te verrai jamais maman parce que t'es trop égoïste parce que t'es trop comme si t'es trop comme ça oh les gars j'ai 15 ans j'ai pas commencé à penser à tout le monde alors que t'es en adolescence et si tu penses pas à ta gueule à l'adolescence tu penseras jamais de ta vie hein qu'après tu deviens adulte et tu peux plus penser qu'à ta gueule actuellement j'ai pris mon chat hein je peux plus penser qu'à ma gueule je fais tout en fonction de, de lui alors qu'il à part bouffer des croquettes et lécher le cul pas grand chose donc je pense qu'on m'a tellement euh, brabâché avec de toute façon je te verrai pas d avoir d'enfants que je suis arrivée à un âge où je me disais bah, j'en aurai pas comme ça le débat il se faisait pas parce vu que j'en parlais jamais oui. les gens ils sont en mode ouais bah Léa c'est une meuf qui aura jamais d'enfant du coup bah je coupais court et je disais bah j'aurai jamais d'enfant du coup c'est acté chez moi Léa elle aura jamais d'enfant c'est ça a toujours été en mode oui ça sert à rien parler avec elle de toute façon on n'aura pas euh... les gens ils, ils m'en parlaient plus et j'étais plus emmerdée par euh... oui alors les enfants Léa tu sais t'as 20 ans faudrait penser à te poser quoi j'ai 20 ans faudrait penser à me poser on n'a pas du tout les mêmes objectifs de vie pour moi les 20 ans d'aujourd'hui c'est les 10 ans d'hier et les 30 ans d'aujourd'hui c'est les 20 ans de, de hier. je suis jeune là j'ai 25 ans je suis jeune en fait pour moi personnellement 20 ans, pour me poser et avoir des enfants. Pour moi, j'étais encore une enfant. Et donc, du coup, j'ai coupé court. Ça veut dire que j'ai jamais trop eu cette pression autour de moi, me disant alors, tu quand des enfants, etc. Parce que j'ai tellement été euh, sûre de mes choix en mode gna euh, gna gna. Mais au plus profond de moi, je pense que j'ai toujours su que je voudrais des enfants. Je l'ai toujours su. Mais je pense que je ne l'assumais pas parce que j'avais pas envie qu'on me critique et ça me faisait chier. Débat stérile, pff, ça non, rien dans débattre à 20 ans, c'est pas aujourd'hui. Ensuite, j'ai euh, il y a 3 ans, donc à 22 ans, il y a eu un heureux événement dans ma famille qui est donc la naissance de ma petite nièce. Et que vous avez sûrement dû voir. Euh... C'est parti par là dans les snaps. Donc, ma belle sœur de qui je suis très proche et de qui j'aime que j'aime énormément, euh, donc a eu un petit bébé, enfin, une ma nièce. Et là, à partir de là, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans, dans ma vie et dans ma tête. Faut savoir que euh, mes parents et vos parents, évidemment, quand vous allez grandir, vous allez sûrement changer. J'espère pour vous que vous allez changer, surtout. En vrai, j'ai envie de chialer, hein. c'est un sujet qui me fait super mal au cœur parce que c'est dans le fond, c'est hyper triste hein, ce que je vous raconte. Hein. Je vous raconte que je me suis forcée à jamais vouloir d'enfant parce que les gens étaient convaincus que je pouvais pas en avoir. C'est super triste, hein, mais ça va, je le vis bien. Euh, parce que recule donc voilà vos parents une image de vous sauf que mes parents et tous les gens que j'ai de ma famille proche sauf quelques personnes ont toujours cette image de moi de la petite Léa qui était une euh, une Léa qui était une Léa, comment dire Une Léa différente d'aujourd'hui. C'était pas la même personne. à l'époque, je me considérais vraiment comme un loup. Aujourd'hui, j'ai énormément changé, j'ai énormément pris sur moi. Et ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, actuellement, j'ai 25 ans et je suis la petite maman de tout le monde. Moi, la petite maman. C'est-à-dire que. Ça, t'as pensé à prendre ton chargeur T'as pensé à mettre ton petit gilet dans ton sac C'est moi. J'ai tellement d'empathie et, et tout ça pour les gens que l'égoïsme que j'avais quand j'avais 15 ans, il n'existe quasi plus aujourd'hui. Bien évidemment, si je te connais pas et que tu me casses les couilles, là, je, je te dis pas que je vais te filer n'importe quoi mais aujourd'hui je ne suis plus cette personne égoïste que j'ai été hier et je regrette pas de l'avoir été un temps de ma vie hein. mais je pense qu'à un certain âge il faut euh, commencer à, à changer pour le bien des, de soi et le bien des autres. Mais bref tout ça pour vous dire que euh, ma nièce a changé littéralement la vision que j'avais des enfants et de moi mais j'ai toujours su, toujours, toujours, toujours même si je ne l'ai jamais dit que j'étais capable d'avoir un enfant et de les lever toute seule alors que pourtant ma mère n'a pas cessé de me le répéter jamais je te verrai avec un enfant hein, mais moi je le savais que moi je me verrai avec un enfant je suis pas la maman qui va être hyper protectrice à faire attention à te... bon je sais que bien évidemment faut pas me. La du chat Mais c'est vrai que il y a plein de choses que tu découvres dans le tas. Je pense, je pense que la maman parfaite n'existe pas. Et je pense qu'il y a toute une pression autour de ça de la maman parfaite. En fait, si t'es trop comme si t'es trop comme ça, tu peux pas avoir d'enfants. Si t'as pas l'instinct maternel, tu peux avoir d'enfants. Si t'es pas attiré par les enfants, bah tu peux pas en avoir, c'est limite. Il faut que tu t'aies des enfants, mais si t'es comme ça, vaut mieux pas que t'en aies mais quand même, en aisant en parce que au final, c'est quand même bien parce que tu vois, t'es quand même sur terre pour avoir des enfants. Sinon, il y a tout le monde qui te met la pression psychologique autour et je trouve ça horrible. Hein. Si vous voulez pas d'enfants, vous en faites pas. Si vous en voulez, vous en faites. Et je reviendrai ça par la suite avec un truc qui va vous horrifier et que vous allez me tuer. Voilà, chacun D'avoir de, des enfants ou non. Point. Bon, faire du débat. Et, euh, et le truc, c'est que voilà, ma nièce a grandi et bien évidemment, euh, plein de fois je l'ai gardé, plein de fois je me suis occupée d'elle, plein de fois ci, si, plein de fois ça, plein de fois euh, je lui ai mis de la crème solaire parce que je savais qu'elle sortait et que personne ne me l'a dit, hein, mais c'est un sanctif, hein genre c'est un enfant. Genre mon chat, je m'en occupe très bien, mes animaux, je m'en occupe très bien, mes potes eh, hein, qui sont des enfants, je m'en occupe très bien. Aujourd'hui, je suis prête à avoir des enfants et, et, et je suis prête psychologiquement à avoir des enfants. Et aujourd'hui, j'ai 25 ans et c'est la première fois que je peux vous dire que j'ai envie d'avoir des enfants. J'en ai, ai, en ai jamais eu envie avant et je peux le dire haut et fort en m'en battant les couilles de ce que peuvent penser les gens autour de moi, de ce que peuvent dire les gens autour de moi, je sais que je serai une bonne maman, c'est pas du tout autant de ma part, bien évidemment je serai pas parfaite, hein. j'ai pas dit je serai la maman de l'année, je serai pas la maman parfaite, je serai que je serai une bonne maman, j'ai même pas de doute là-dessus, je pense que du moment où vous aimez votre enfant, du moment où vous êtes là pour pour, pour essayer de le rendre meilleur et, et être positif avec lui, vous serez une bonne maman, je pense que le reste on s'en bat les couilles en fait, aujourd'hui voilà, je, je sais que je vais être maman, bien évidemment euh, la question n'est pas à aujourd'hui, ni demain, ni après-demain, hein. la question c'est plutôt quand j'aurai quand plus 30 ans, et donc on va venir à autre sujet, quand j'aurai plus 30 quelques années, vous prenez juste il y a un an en arrière quand des copines à moi me disaient qu'elles étaient enceintes, euh, je commençais à faire des crises de panique. J'ai pas de copine proche qui est enceinte, mais j'ai de l'entourage et moi j'étais en mode ah, crise de panique, crise de panique, genre non, moi non, je laissez boire, laissez-moi loin de tout ça. Alors qu'aujourd'hui non, bon, laissez-moi loin de tout ça encore jusqu'à 30 ans. Voilà, vers 30 ans, je commencerai à me poser des questions. Après bien évidemment, si je suis avec un mec depuis un an, euh, je ferai pas d'enfant avec. J'ai besoin de stabilité, j'ai besoin d'être avec quelqu'un en qui j'ai confiance, je ferai pas un enfant avec le premier venu et limite, enfin euh, non, non, je préfère pas avoir d'enfant que faire ça. Je suis avoir des enfants, je suis prête à être maman. D'ici 5-6 ans, je pense que voilà, je pourrais en faire. Bien évidemment, il faudra que je trouve euh, la personne parfaite hein, pour en faire. Pour l'instant, c'est pas le cas. Ça aide pas non plus à la quête, hein, euh, voilà. Mais je pars du principe que si aujourd'hui je tombe enceinte par miracle et par magie, parce que si le petit bébé arrive à passer alors que j'ai une contraception euh, comme le stérilet, c'est que vraiment il, il sera battu pour être là. Donc euh, si ça devait arriver aujourd'hui, bien évidemment je garderai l'enfant. Parce que je peux financièrement, mentalement, et je peux sur tous les domaines. Voilà, garder mon enfant. Mais je ferai tout pour pas que ça arrive aujourd'hui parce que j'en veux clairement pas aujourd'hui. Ensuite, il y a un autre débat que j'ai envie de parler c'est le débat d'avoir des enfants. Vous allez me dire mais quelle grosse conne hein, vous avez le droit et je veux pas vraiment que vous, je veux vraiment que vous pensiez pas ça en fait quand je vais vous le dire mais je pense aussi qu'avoir des enfants c'est très égoïste voilà c'est lâché la bombe est lâchée, soufflé on va en parler si toi tu as envie d'avoir 10 gosses je, je vais pas te juger je vais juger personne je connais des, des gens qui aiment bien avoir beaucoup d'enfants etc mais moi je pense que avoir des enfants c'est égoïste parce que je suis dans tout un système dans ma tête qui euh, est plutôt sur euh, le fait qu'on est déjà beaucoup sur terre qu'on manque de ressources etc moi ça va plus loin que mon, mon, mon petit foyer etc et je comprends Totalement les gens qui ont besoin d'avoir des enfants. Je ne, par contre, je veux vraiment vous dire, je ne critique pas et je ne vous juge Vraiment pas, c'est chacun fait comme bon lui semble. Comme si t'as si envie, toi, d'avoir 10 gosses, tu le fais. Si t'as envie d'en avoir aucun, tu le fais. C'est tout. C'est chacun, voilà, pour tout. hein Je suis vraiment un bisounours, mais je tiens à le dire. Sauf que pour moi, euh, avoir 3, 4, 5 enfants dans ma dans ma vision de la vie, je ne pourrais pas le faire parce que c'est comme adopter des chiens à la SPA et euh, faire des portées de chiens. Voilà, après, vous allez me dire, c'est des chiens, c'est pas des humains, mais en vrai, on en fait tout un débat pour, euh, pour les chiens. Les associations qui disent, oui, c'est pas bien, pas euh, payer des chiens parce que du coup, ça crée des petits gens qui sont abandonnés, etc. Mais il y, y a des milliers d'enfants qui sont abandonnés tous les jours. Enfin bref, il y a des pays, il y a des conditions horribles où la... Enfin bref, c'est pas du tout un sujet très joyeux Mais je pense que avoir un enfant à soi, c'est bien Parce que bien évidemment, c'est le mélange de ton chéri et de toi C'est votre petit bout de vous qui courait, etc Mais un, c'est bien Même moi j'ai cette vision, genre je me dis avoir un enfant c'est égoïste Je vais en faire un parce qu'après tout je le suis un peu égoïste hein Je dis pas que je suis une bonne personne et que voilà Mais personnellement, je me dis si j'en veux plus ben bah, peut-être que je penserai à, à adopter C'est pour ça que je, dans ma stratégie d'enfant et dans ma stratégie de vie Pour avoir un enfant assez tard... Parce que j'en veux qu'un seul, en tout cas, qu'un seul à moi. Après je vous dis ça, hein, dans 10 ans, s'il faut j'en aurai 4-5 à moi. Et je vous dirai, ben nique sa mère l'écologie. Hein. Mais c'est vrai que je me dis qu'il y a plein d'enfants qui sont malheureux déjà, il y a plein d'enfants qui sont sur terre, et il y a plein de, de choses qui rentrent en compte. Et quand on me dit oui, mais tu l'aimeras jamais comme ton propre enfant, euh, ça, sachez que ce, ce petit caca qui est en train de dormir à côté de moi, quand je lui dis dit il se lâche le cul toute la journée, il bouffe des croquettes. Et pourtant, les gars, je l'aime, mais d'un amour inconditionnel. Hein. Genre, je vous imaginez pas à quel point je l'aime. Et en plus de ça, il est même pas la même espèce que moi. Vraiment, genre, je sais même pas comment vous pouvez avoir ce genre de discours. Tu l'aimeras moins parce que ce ne sera pas le sien. Ça, je suis pas d'accord. Ça, ça, par contre, je le tolère pas du tout. Je, je sais pas, genre du moment où vous vous occupez H24 de quelqu'un, que ça soit un animal, euh, une personne âgée, enfin il y a de l'attachement. Mais même moi je suis attachée à mes plantes, les gars, donc vous inquiétez pas. Hein. Mais après je sais que c'est compliqué d'adopter, etc. Il y a plein de choses qui rentrent en compte et on en est pas là. C'est tout ce que j'avais envie de vous raconter sur ma vision à moi personnelle de, euh, de l'enfance et des mamans et tout ça. J'avais envie de vous en parler parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont, enfin de filles ou de personnes qui sont un peu dans un mood où est-ce que c'est normal, etc. Après, bien évidemment, il y a le truc qui s'appelle l'horloge biologique. Je sais pas si ça existe vraiment ou si c'est un fantasme un peu, je pense que. En fait, on est des animaux pas vraiment, ça dépend en fait on est des animaux pour ce qui nous arrange j'ai l'impression, genre faites ce que vous voulez moi en tout cas c'était ma vision à moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en tout cas si vous êtes dans le même cas que moi, sachez que on verra bien ce qui se passe demain vivez aujourd'hui, aujourd'hui vous n'avez pas d'enfant et demain vous en aurez peut-être sur ce, ciao